Lion et ascendant Lion, euh, voici une vidéo un petit peu spéciale qui va vous parler de vos forces. De la même manière qu'il y a quatre éléments, et eh bien vous avez quatre forces vitales fondamentales et qui euh, forgent votre personnalité. Musique votre première force, vous êtes un signe de feu, hein, géré par le soleil vous êtes un battant, c'est-à-dire que euh, de toute façon vous allez vous engager euh, dans tout ce que vous ferez avec une, une force vitale, avec une énergie, euh, une motivation euh, très profonde, et euh, de, votre but, votre euh, euh, vraiment votre objectif, ce sera de gagner, de battre les autres, d'être le premier, vous voulez être le premier, comme le Bélier hein, et comme le Sagittaire, euh, vous êtes les trois signes de Feu, bah, vous aimez euh, vraiment euh, être euh, en tête. Hein, et euh, vous le Lion particulièrement, parce que euh, vous êtes le signe roi du Zodiac, hein, vous, votre planète maîtresse c'est le soleil, et donc vous avez cette force de de rayonnement, quand vous gagnez, quand vous vous battez, ben vous, vous dégagez quelque chose qui fait que vos adversaires ils sont par terre, hein. vous avez vraiment la gagne en vous, et vous êtes très déçu, très déçu par vous-même quand vous n'atteignez pas vos objectifs. Euh, mais en général, vous vous fixez des objectifs que vous savez pouvoir atteindre. Deuxième force importante, votre loyauté. Ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est quelque chose quand même de très important, et c'est une force que vous possédez, que ne possède pas tous les signes. Vous êtes un, un ami loyal, par exemple, on va pouvoir compter sur vous quand vous allez euh, promettre quelque chose, vous allez tenir votre promesse. Vous êtes loyal également euh, bah dans tous les rapports humains, hein, d'une certaine manière, euh, étant donné que euh, bah vous n'êtes pas dissimulateur, vous n'êtes pas menteur, euh, vous n'êtes pas... Euh, Hein, à prendre des chemins détournés des pour obtenir ce que vous voulez, non! Vous êtes franc, direct, vous allez droit au but, et euh, bon, c'est quand même une qualité euh, euh, qui va vous être euh, crédité à la fois dans votre... Euh, également dans votre travail, hein, puisque... Euh, bon, alors... Est-ce que la loyauté est toujours appréciée à sa juste valeur? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour vous c'est important, euh, D'ailleurs, vous serez conscient hein, euh, de cette loyauté et vous serez conscient du fait que c'est une force et euh, vous essaierez euh, de la partager, de la faire partager euh, par les autres parce que, euh, euh, si vous voulez, vous ne vous sentirez pas euh, vous-même si vous n'êtes pas loyal. La troisième de vos forces, et ça va avec le reste, hein, c'est votre courage. La, la notion de courage est quelque chose de, de très important pour vous parce que euh, vous avez euh, au fond de vous euh, l'idée que euh, vous ne pouvez pas euh, renoncer, renacler euh, devant l'obstacle, le refuser. Euh, euh, vous y allez. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les difficultés, euh, vous y allez parce que euh, vous vous êtes promis de le faire, ou vous avez promis à quelqu'un, hein, là on retrouve votre loyauté, euh, vous ne pouvez pas vous euh, être lâche, c'est impossible pour vous, parce qu'il est important hein, dans votre vie que vous ayez une bonne image de vous-même cette bonne image de vous-même, elle vous soutient, elle vous permet d'avancer, elle vous permet aussi de vous dire que vous pouvez gagner. Hein. Et donc si vous voulez, ce courage, plus vous serez courageux, et, et meilleure sera l'idée que vous ferez de vous-même, et, et l'opinion aussi que les autres auront de vous, hein. ça c'est très important, également à, à vos yeux. Euh, que les autres aient une, une bonne opinion de vous. Quatrième force, et euh, une bonne force, hein, c'est la générosité. Hein, vous êtes vraiment réputé pour ça, pour être généreux, et alors plus vous aimez certaines personnes et plus vous êtes généreux avec eux, à la fois dans vos sentiments, hein, vous donnez énormément, vous êtes un signe beaucoup plus sentimental qu'on ne le croit, euh, parce que bon, vous pouvez à côté de ça être euh, chef d'entreprise, voyez, chef de service, dirigé, hein, etc. Mais euh, bon, euh, vous êtes également euh, quelqu'un qui sait donner, euh, donner des sentiments, faire des cadeaux, euh, euh, vous n'êtes pas du tout, du tout dans la rétention. Hein. Alors ça peut vous jouer quelques tours, parfois vous n'êtes pas très sélectif, vous n'allez pas donner aux bonnes personnes, mais l'important pour vous c'est euh, bah de donner, c'est euh, toujours pareil, ça va dans le sens de la bonne image que vous voulez avoir de vous-même, et le fait d'être généreux, ça accentue hein, cette bonne image de vous-même. Donc euh, bon, euh, ne vous empêchez pas d'être généreux, même si cela euh, provoque parfois euh, quelques problèmes avec votre banquier par exemple. Puis n'oublions pas aussi que vous êtes joueur hein, et que parfois le jeu peut également euh, hein, vous voir euh, dépenser euh, plus que de raison euh, et euh, donc euh, avoir des problèmes également avec votre banquier.